On n'a pas vraiment le temps de s'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la nous. On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, en gi oh GX Nouvelle Génération Et salut à tous les astronautes, c'est Gabriel Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo Voilà, une vidéo publicitaire tout simplement. C'est juste pour vous dire que le 5 novembre, je vérifie que je ne dis pas de bêtises, le 5 novembre ce sera la place au Quinconce à des barouny il y aura le marché solidaire. Et oui, comme chaque année, donc il y a deux marchés spéciaux, c'est pour aider une association pour le Sénégal. Je serai présent, parce que ça fait quand même sept ans que je n'y ai pas été, je serai présent ce jour-là. Donc, si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de problème, on parlera, des futurs, euh, on parlera un peu de cette association, mais on parlera aussi de, des futurs projets de la chaîne YouTube, de la team Astra de Medio. On pourra faire, euh, voilà. Donc, euh, tout simplement, voilà, c est, c est, ce marché commence à 10 h et finit à 17 h Donc, en général, nous, on le matin, on environ une heure avant pour tout préparer donc vers 9h, et l'après-midi, on range à partir de 16h30, voilà, pour que tout soit rangé, donc n'hésitez pas à venir avec vos porte-monnaie, hein, parce que c'est à des prix défiant toute concurrence, ça je peux vous l'assurer, je peux vous donner un exemple, je pense que j'ai vendre la collection de DVD que j'avais quand j'étais à donc le dvd 3 euros il me semble que j'ai fait comme ça le dvd 3 euros et le pack par exemple je crois que j'ai le pack Twilight en entier c'est 10 euros au lieu de 19 euros voire même plus donc vous voyez c'est après vous avez des artisans à sénégalais vous allez avoir des plantes vous allez avoir des, des vinyles vous allez avoir des bd vous allez avoir pas mal de choses il y a pas mal de choses donc venez le 5 novembre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 et tu ferais à jouer des tu...